L'émotion, deux heures du mat', les routes vides Paris sous la nuit, l'odeur du sol moite la vie Mes paupières à moitié fermées, pour esquiver les fumées Des condoms et des bus RATP. L'air qui passe sous la visière de mon casque ouvert, J'attends l'alias de couleur verte, elle devrait apparaître Chaussettes remontées sous le un mouillé des années 80 les rêves de maison avec pergola au pied, une paire d'air zoom Spirit, spiridon DS. Une terrasse avec piscine, comme dans un hall inclusive en Grèce. Il y a des gradés partout, sur chaque tête, Locks, coupe au bol ou dégradé. Solo assis sur des gradins, le jogging aux jambes, la jointure en main. Les qui pleure, bord de la chapelle Le vent qui passe sous les anses de mon sac qui se Le samedi soir, mon gosier étanche saint du rhum, bré avec aisance À la lueur de l'espoir, le désespoir À Stalingrad sur chaque trottoir Le Pakistan, la Côte d'Ivoire Mes palmarès Le palmarès des sim card au marché noir dégradé partout, sur chaque tetez lock, scoop, au bol ou dégradé solo, assis sur dégradé le jogging aux jambes, la jointure en main ça se pavane, des journées entières à boire du Tropicana week-end à la mer, ambiance à la Maracana il y a quand même de quoi se marrer à chaque station c'est pareil. pareil mes paupières à moitié fermées esquiver les fumées des d'échandromes et des bussers ATP le parc a trempé par les gouttes du ciel noir éclairé par la lune sacrée le périph' sans fin devient flou rapidement les quatre voies deviennent une en deux temps trois mouvements quatre c'est l'audi, quatre, cinq les îles des Indes de l'ouest qui me font rêver les allées de Cadiz, les peanuts grillés à la gare de Saint-Denis, à tout heure postichée, Un tiède bien viscère avec un bon verre de bisap. Les pop-corns salés au marché de Sarcelles, c'est sacré. Les diamants sur les pare-brises, les sirènes au loin, Sans oublier la légère brise qui passe sous ma chemise en lin.